Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mieux faire connaissance avec la reine et les faux-bourdons. La reine Comment la reine devient-elle reine Elle n'est pas élue par la colonie, ni descendante d'une lignée royale, puisque toutes les abeilles descendent de la reine. Elle ne s'autoproclame pas reine non plus. La reine n'a à la base rien d'autre qu'un œuf, comme toutes les autres abeilles, seulement les conditions d'élevage seront différentes. La future reine aura une alimentation toute particulière, exclusivement nourrie à la gelée royale, contrairement aux autres abeilles qui ont droit à cette gelée que durant les trois premiers jours de leur vie. La gelée royale va avoir pour effet de stimuler son ADN pour en faire une reine, modifiant son anatomie. Elle a une plus grande taille que les autres abeilles ouvrières, une durée de vie de 3 à 5 ans, elle peut être fécondée, elle n'a pas d'organes de succion. elle dépend des autres abeilles pour être nourrie. Elle aura le droit à une loge adaptée à sa taille, facile à reconnaître. Son développement dure 16 jours au total. Une fois sortie, pour être sûre d'être la seule et unique reine, elle va s'empresser de tuer, encore dans leurs cellules, les autres reines qui auront été élevées en même temps qu'elle. Elle ira ensuite dehors. Pour un vol nuptial, moment où elle sera fécondée avant de retourner dans la ruche. Elle commencera alors à pondre. Elle va pondre près de 2000 œufs par jour. Quand la reine vieillit, les abeilles le ressentent et la reine s'arrête de pondre. Ne pouvant survivre sans reine fécondée, les abeilles vont cesser de l'alimenter et se débarrasser d'elle elles vont s'empresser de choisir une nouvelle reine. Le faux bourdon ou le mâle Le faux bourdon est légèrement différent depuis sa naissance. En effet, il naît d'un œuf non fécondé. Il a donc une mère, la reine, mais pas de père. Son développement est plus long qu'une ouvrière, 25 jours au total. Sa cellule est elle aussi différente. Facile à reconnaître, beaucoup plus bombée que celle d'une ouvrière. Il a une morphologie particulière, un corps trapu, plus grand et plus gros que les ouvrières, des gros yeux, il ne pique pas, il n'a pas de dard pour se défendre, il n'a que l'essentiel pour sa mission. Le mâle est présent surtout au printemps, pour ce qui est de la reproduction. Il ne s'occupe de rien dans la ruche, même si par sa présence, il contribue à aider à réchauffer la ruche. Et il n'a pas de ruche à attitrée, il peut se balader de ruche en ruche sans que les ouvrières ne l'en empêchent. Cependant, quand les ressources commencent à se faire rares, les ouvrières éjectent littéralement les mâles hors de la ruche. Sa durée de vie est d'un à deux mois, voire moins, car il meurt quelques minutes après avoir fécondé la reine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager.